Bonjour les amis, c'est Yushka. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, le tarot des cinq soleils. Alors, nous sommes toujours dans la série, le tarot de Marseille, à la lumière du tarot des cinq soleils. Eh bien, aujourd'hui, nous allons regarder la carte 5 qui se nomme le papa. Et donc, euh, je vais vous l'expliquer, cette carte, hein, avec la carte 2, qui se nomme la papesse. Alors, euh, vous voyez peut-être sur le tableau des tas de choses, hein, le pape béni, le 2, oui, effectivement, il a deux doigts comme ça, je vais vous rapprocher la carte pour que vous la voyez de près. Je vais tout simplement vous dire que dans un premier temps, hein, euh, de la vidéo je vais aborder un domaine prophétique alors je vais au plus court euh, si vous voulez creuser la question hein, je parle du livre de Malachie Malachie Malachi, on peut dire aussi et donc qui est attribué non plus à Malachie Malachie si vous voulez et maintenant euh, les historiens de ce fameux livre de prophétie, hein, donc parce que c'est vraiment la prophétie des papes, et euh, eh bien, euh, Manager en définitive, euh, il est tombé. On, les historiens ont réalisé qu'il n'était absolument pas, disons, l'auteur de ce livre qui se nomme La prophétie des papes et que l'auteur, donc, serait Nostradamus. Alors, pourquoi je vous parle ça là Maintenant <rire> Et bien tout simplement, parce que je vous avais dit, je pense que c'était en intro, que je pense que c'est en intro, euh, je vous avais dit que vraiment, pour moi, le tarot de Marseille, sa façon, sa construction euh, était de toutes les façons, euh, pour moi, hein, si je suis cabaliste, donc j'arrive à les reconnaître, hein, c'était absolument, c'était un cabaliste qu'il avait fait. Et c'est quelqu'un qui connaissait vraiment bien, on va dire, un, bon, un très bon cabaliste. On ne va pas rentrer là-dedans. Voilà. Et le, le roi, euh, de époque, à cette époque-là, donc 400 et quelques, voilà, et eh bien, c'était Nostradamus. Hein on est bien d'accord. Hein et il y a eu ce fameux livre de Malachie, tout d'un coup, il est revenu comme ça, euh, à la surface, euh, en 1500 et quelques. Toujours autant de Nostradamus. On ne va pas rentrer. Et je vous dis, ah, si vous voulez des dates, etc., etc., vous allez regarder. Vous avez la prophétie des papes. Vous tapez tout, disons, avec des mots-clés. Et vous allez avoir tous les détails. Hein, au mois près. Alors, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Ça, ce n'est pas un problème. Alors, qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit, donc, dans la prophétie des papes hein, Eh bien, euh, il dit que ça se terminera en 2027, donc ça sera la fin de la tapotée, vous vous souvenez que déjà, euh, Nostradamus il avait fait des prédictions, les centuries, etc, euh, voilà, et que ça se terminait euh, en l'an 2000, 2014. bon, voilà, tout le monde connaît Nostradamus, là moi j'avais dit, franchement, et je reviens encore là-dessus, et on va étudier donc ces deux cartes, et on va voir quelque part que, hein, s'il n'y a pas du Nostradamus là-dessous, mais c'est vraiment sa signature. Alors, on y va, vous êtes prêts Alors, première partie, la prophétie, on va voir, hein Et naturellement, la deuxième partie qui vous intéresse énormément aussi, je le sais, ah ben, c'est le côté un petit peu message divinatoire, hein Allez, on y va Alors, je vais prendre en premier... La carte, le pas, 5. Et je vais le mettre, je vais mettre cette carte juste devant vos yeux. Alors, qu'est-ce qu'on voit là On voit qu'il y a un petit bonhomme, il y en a deux déjà, un hein, bonhomme. Il y a une main, regardez voir. En bas, une main en haut. Quoi. Voilà. Et bon, là, là, les couleurs, elles ont foutu le camp. Mais il y en a un qui était en noir. de petits bonhommes. Hein et on verra ça pour euh, pourquoi tout à l'heure. Alors, il y a ben, la main qui se lève, la main qui baisse. Et ben je passe la main. Voilà. Qui c'est qui passe la main Qui c'est qui a passé la main Et bien, on verra ça sur le tableau. Et alors, pourquoi tout d'un coup, euh, le pape, en, en, en chef, disons, euh, il fait un deux Et oui, il y a deux bonhommes. Hein euh, le le on va dire le pape là quelque part représente euh, spirituellement le, le pouvoir religieux on va dire hein même voilà le pouvoir religieux qui est-ce qui mène le, la la la religion donc lui il est assis il est en grand là et tout d'un coup il dit ah eh bah ben, il y en a deux maintenant voilà il y en a un qui arrive et il y en a un qui part Sachant que le 5, il a également son importance. Hmm euh, ok. Et on, maintenant, on va aller voir ça au tableau. On va aller voir ça au tableau. Je, je vais voir. Bon, je ne remets pas la papesse, le 2. Parce que je vous l'avais montré, disons, sur euh, la vidéo qui disait carte euh, la papesse. Alors, on est d'accord euh, si vous avez envie d'aller revoir euh, euh, cette carte ou quoi. ben oui, euh, voilà. Il me toujours bien. Si vous avez envie d'apprendre. Alors, eh bien oui, on va regarder dans un premier temps le premier pape. Parce que ça, ce sont deux papes hein, qui se côtoient. Eh bien, il y a eu un fait tout à fait exceptionnel dans la papoté. C'est qu'on s'est retrouvé avec un pape. Qui disait je pars, il s'est retiré, et l'autre qui est arrivé, c'est-à-dire il y a eu deux bonhommes là, qui avaient vraiment la couronne euh, papale, quelque part, hein, ensemble. Et, et, et c'était ni parce que c'était une guerre, ou parce qu'il qu y a eu plusieurs papes et tout, il y en a un qui est à Avignon, machin et tout, c'est pas ça. Là c'est vraiment unique, c'est une histoire qui est tout à fait unique. C'est une nouveauté. Cet état de fait n'a jamais existé. C'est une nouveauté, hein Voilà, le pape, là, dans la carte, on va voir un peu, on va décrypter euh, le 2. Il te dit, qu'est-ce qu'il te dit, le pape Il te dit, regarde le 2. Mais nous, on a un 2, on a une carte 2, en plus d'avoir deux bonhommes qui sont comme ça, inscrits. Alors, moi, je suis allée chercher le 2, bien sûr. Oh, ben alors, c'était la papesse Pape et papesse. Donc, le message du 2, c'était bien ça. C'est, va voir le 2. Prends la carte 2 pour pouvoir décrypter. Alors, on a fait comme ça. On y est allé. Voilà, moi et moi. Alors, il y a la papesse. Elle est là. Elle, est, elle a là un bouquin. D'accord euh, Ok. Et puis, euh, ce bouquin... Je vous avais dit que c'était l'Ancien Testament, le fameux Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, au cas où on ne comprendrait pas, il a cinq sections. C'est un peu comme nous, et eh ben euh, ce n'est pas du tout ça. Hein. Mais il mais, euh, faut que je vous donne des images. C'est comme si on avait cinq tomes. Voilà, le 1, 2, 3, 4, 5. Ce n'est pas ça, hein, je vous dis. Hein. Mais voilà, il est euh, un peu compartimenté. D'accord Cinq. C'est rigolo, hein Et on se renvoie la balle sans arrêt entre le 2 et le 5. Le 2 et le 5. Mais c'est une histoire de faux, hein? hein Voilà, le 2 et le 5, le 2 et le 5. Alors, mes amis, ça, est-ce que vous savez que le 2, en, à l'heure actuelle, assez récemment ça vous verrez aussi on ne va pas sortir des dates et eh bien figurez-vous que maintenant euh, dans, dans la papauté on est dans le Vatican II donc la papesse parle en même temps du Vatican II dans ce contexte-là parce qu'il y a beaucoup de styles de lecture vous hein, voyez hein. si je vous parle d'un truc banal de la vie je ne vais pas, pas parler du, du, du pape c'est normal mais là au point de vue prophétie, on parle de ça, d'accord Donc, il faut coller le truc et voir comment ça fonctionne sur la règle, sur l'horizon, hein sur la ligne d'horizon. Alors, le 2 devient le Vatican II, la papesse. Elle a, elle a le fameux Ancien Testament qui est un livre, l'Ancien Testament, en cinq parties. Voilà et figurez-vous que si c'est Nostradamus comme je le pense il était malin, mais il connaissait tout ça hein? ben oui, il étudiait hein? et bien figurez-vous que l'Ancien Testament il est tout codé il est tout codé chaque lettre est mise en relation avec une autre si vous ne rentrez pas dedans pour la lecture en hébreu et avec des maîtres, vous passez à côté de tout l'essentiel. C'est codé. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici Il faut dire, il nous dit, euh, Nostradamus, je pense, attention ce que je suis en train de te dire, donc c'est comme l'Ancien Testament qui est codé, je viens de coder quelque chose. Dans les cartes et dans le livre. Parce qu'un jeu de cartes, c'est un peu comme un livre d'images. Intelligent, hein? parce qu'il y a plein de choses, hein, ribu et tout, hein? Voilà. Alors, il contient donc mes prophéties. Prophéties des quoi La prophétie des papes. Mais c'est pas un truc de fou, ça, comme ça, en images. Il nous le fait, Nostradamus. Moi, je pense que c'est lui, de toutes les façons. Je dis franchement. Alors, effectivement, l'Église, à un moment donné, elle s'est retrouvée avec deux têtes, Benoît XVI et França, François, le pape François. Hein Voilà. Eh bien, maintenant, on va aller voir, mais alors, pourquoi sur le bélier Mais pourquoi sur le bélier Justement, on a pris en même ça, en même temps, disons, il a choisi, vous vous rendez compte le signe du bélier pour pouvoir marquer ça. Il aurait pu faire autre chose, hein, je vous dis franchement. Hein, il n'était pas à court d'idées, cet homme-là. Hein. Eh bien, regardez un petit peu. Le. Ah oui Je vais remonter ça comme ça, regardez. Voilà. Je vais remonter ça comme ça. Voilà. Parce que là, comme ça, vous pourrez lire en même temps et moi, je vais pouvoir vous expliquer en même temps. Alors. Vous voyez Ouf Aïe, aïe, aïe. Prophétie des papes, ça, je vous l'ai dit. Euh... Voilà, allez, ça suffit comme ça. Voilà, je crois que c'est bien. Eh bien, figurez-vous que Benoît XVI... Il est né, lui, sous le signe du Bélier. Alors, bon, est-ce que c'est par hasard hein? Il est né le 16 avril 1927. Écoutez-moi bien. La fin de la papauté, logiquement, par rapport à la prophétie des papes, eh bien, c'est en 2027. Un petit hasard, peut-être. Regardez voir. Il est élu le 19 avril 2005. 2 qui nous renvoie au 2 et le 5 qui nous renvoie au 5. Vous voyez un petit peu l'histoire hein? Un truc de fou. Bien. Ensuite, euh, c'est toujours le 19 avril 2005. On est toujours encore dans le mois du bélier. Voilà. Voilà. Hein? ça il faut le savoir voilà d'après ce que j'ai vu c'était même euh, la veille de, de la Pâque euh, chrétienne bon. bon enfin voilà bien et de l'autre côté maintenant euh, c'est un Allemand et quand on, quand quand on dit qu'il y a quelqu'un qui est hors circuit euh, ta voiture elle est cassée ben, elle est capoute voilà, ben, c'est-à-dire, elle va la casse, elle se retire. C'est rigolo le jeu de mots, parce que vous savez comment s'appelle. Le pape qui est venu juste derrière, c'est un jésuite. Et le jésuite, figure euh, figurez-vous, figurez-vous, <rire> je me rassure. Eh <rire> bien, figurez-vous que qu'un jésuite, euh, François, le pape François, c'est un jésuite. Et ça s'appelle, euh, regardez, voir je me mets devant vous, là, devant tout ça. Ça s'appelle un caput negro. C'est-à-dire une tête noire, parce que voilà, il y a une capuche noire. D'accord Une tête noire. Voilà. Caput negro. <rire> Lui, il a été caput, c'est un Allemand, il dit je suis caput. Celui qu'il remplace est un caput negro. Non mais il faut, pas, il faut quand même le faire, hein. Alors là, il y a eu un truc qui est tout à fait. Parce que ça, c'est exceptionnel. Rien n'est arrivé comme ça, disons avant, une fois, et c'est maintenant que ça s'est passé. Donc jamais, ça c'est vraiment une nouveauté totale, totale, totale. Il faut savoir que le pape François, lui, il vient du continent américain, il ne vient pas du continent euh, européen. Or jusqu'à présent, il n'y a eu euh, que des papes euh, issus du continent européen. Boum, grand nouvelle Il vient du continent américain et il va serrer la main à qui je vous le donne en mille, je vous le donne en mille, à Barack Obama, le premier président américain, avec la tête noire, vous voyez, et donc, boum, ça, mais il y a un jeu de mots, il y a un jeu de, mais c'est fabuleux, mais c'est fabuleux, quand je vois ça, moi je suis, aïe, aïe, aïe, scotché totalement. Alors, maintenant je vais aller voir Louis XVI. Euh, oui, Louis XVI, parce que François c'est français dans le sens des rois. Le François Ier, qu'est-ce qu'il a fait C'est à nouveau de l'époque de Nostradamus, François Ier. Alors plus ou moins, on chipote pas là-dedans, hein, d'accord c'est vraiment l'époque rapprochée, il n'y a pas de date ici, c'est vraiment, on, on prend qu'est-ce qui nous intéresse ça, pour le développer. François 1er, eh bien c'est un, un, un, un prince un, italien et c'est devenu disons le, le roi hein, français, François 1er. Vous voyez un petit peu les rapprochements papotés et tout, et je vous avais parlé aussi des Médicis Hein? Voilà, c'est tout ça, c'est toujours, on, on rentre toujours, il y a une espèce de va-et-vient, il y a une espèce de toujours, une, la sauce qui revient plus ou moins là, d'accord Alors, maintenant, je vais faire un recul, parce que là, maintenant, si je jongle à nouveau avec le pape et, euh, comment on va dire, le clin d'œil qu'on nous fait avec François Ier, et les rois de France <rire> Eh bien, qui c'est qui s'est éclaté à la tour de Bastille et tout à la Bastille On ne sait bien. Qui a été capoute C'était Louis XVI. D'accord Qui c'est qui, qui a dit quelque part en allemand capoute euh, dans le sens euh, bon, bah ben, je me retire Là, c'est Benoît XVI. Mais c'est quoi la 16e carte eh ben, je vous le donne en mille, c'est la maison Dieu, qui s'éclate, boum, la couronne, premièrement, qui tombe, et il y a deux bonhommes aussi qui tombent. Alors, là, je ne vais pas plus loin, je vous montre simplement, disons, ce va-et-vient de tout ce qui se passe là, à l'heure actuelle. Et là, j'ai vais encore à vous dire quelque chose Lorsque Benoît XVI s'est retiré, il a annoncé tout ça, etc., etc., il est parti, eh bien, figurez-vous, vous pouvez taper aussi sur Google, la, je crois que c'était le 13 mars 13, 2013, vous vous rendez compte hein, Eh bien, la foudre, elle est tombée sur le Vatican. Et alors, ça a fait un espèce de colonne, mais hallucinante, mais c'était. Il faut aller voir il faut aller voir, hein. voilà, je ne vous en dis pas plus euh, de ce côté-là, si vous avez, disons, envie de, de voir plus en avant toutes ces choses concernant, euh, que ce soit, disons, euh, toutes ces prophéties là en ce moment et ce qui se passe, et regardez un petit peu comme Nostradamus, pour moi c'est Nostradamus, je vous le dis à chaque fois, disons, a amené à jouer, disons, avec ces ces petits clins d'œil, ces boum, ricochets d'un nom à l'autre, d'une situation à l'autre, en appuyant euh, euh, des images. Euh, il faut, bah, il faut, faut connaître un peu de trois trucs, mais ce n'est pas très compliqué en réalité. Vous savez, il ne faut pas croire. Il hein? ne et, et pas, faut pas voler haut non plus. C'est juste euh, des petits trucs curieux comme ça. Parce que j'aime bien, alors je, je, je... Ouais, c'est tout simplement. Hein? Voilà, alors, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, là, par rapport à ça Il n'y a du tout, euh, simplement, ben, si vous avez envie d'aller voir la vidéo, et eh ben c'est la prophétie des, des papes, donc, sur Youtube. Alors, on en dit pas plus, là-dessus, j'ai dit, et là, maintenant, on va aller voir, <rire> au vu de ça, on va aller voir, disons, euh, ce fameux pape, Hein vous vous rendez compte, au point de vue divinatoire, la charge qu'il a Eh ben oui, c'est disons c'est quelqu'un, quelqu disons qui a envie de faire de sa vie à la limite euh, euh, une prêtrise c'est-à-dire euh, dans le sens où euh, c'est pas c'est pas être. Euh, je, je, alors là, je ne parle pas de religion euh, ou, ou de trucs qui sont complètement fermés. C'est euh, je prends le mot vraiment euh, « la prêtrise » dans le sens de « religion »,« se relier ». Évidemment que chacun, disons, trouve euh, sa voix et sa façon, disons, de l'exprimer. elle la diversité, c'est très bien, hein, il faut vraiment euh, se sentir dans son truc, c'est tout. Hein, euh, comme il y a euh, je sais pas trop combien de langues sur terre pour dire par exemple je t'aime et eh ben il y en a autant voilà hein, pour dire euh, je t'aime et chacun a sa façon disons de pouvoir se connecter et à la sensibilité voilà ce que c'est quelque part disons euh, euh, le le peuple là dans le sens quel que soit l'autre hein, ce qu'il fait oui il y en a un autre il y a toujours un autre hein. mais laisse tomber il laisse tomber, et c'est tout, regardez un petit peu euh, comme ça se passe en ce moment, il y en a un qui part, il y en a un qui arrive, il n'y a pas de guerre. Hein. Donc, c'est vraiment un peu aussi le message spirituel euh, de, euh, de cette carte, où euh, disons, des, euh, il peut y avoir des cohabitations, bien évidemment, il peut y avoir des cohabitations, sans aucun doute, ça fait pas l'ombre d'un doute, mais par contre, là, euh, quelque part c'est pas euh, quelque part on, on, on exclut euh, le côté disons euh, très politique euh, disons de, de la carte hein. politique dans le sens pas politique c'est-à-dire il y a c'est c'est souvent englo. Et quand euh, même là le Vatican disons il a été très mis à mal parce qu'il y avait beaucoup de choses c'était très voilà et c'est comme ça qu'en définitive il a été extrêmement extrêmement extrêmement affaibli voilà, enfin, vous regarderez la vidéo de ce côté-là, donc exprimez-vous, exprimez ce que vous voulez, ressentez, disons, avec votre cœur, chacun fait, disons, euh, disons, exprime, hein, tout simplement, ses sentiments, et chacun a sa chapelle, synagogue, ou tout ce que vous voulez, mais quel problème, ça ne pose aucun problème de l'un à l'autre, il faut avoir maintenant un esprit, disons, de liberté, parce que, figurez-vous, le pape, c'est un symbole, disons, de détachement par rapport au joug hein. Donc là, quelque part, et vous vous rendez compte, nous mus, en plus de ça, il vivait sous le temps de Alors, il en savait, lui, quelque chose. Donc, hein? euh, voilà. Alors, est-ce que vous voyez un petit peu le, le sentiment du bélier de prêt à bouger, prêt à y aller ni mouton, ni agressif, simplement, disons, euh, euh, quelqu'un de fort, de joyeux, c'est joyeux, hein. un bélier, un mouton, il change, hein et il peut changer, euh, voilà, c'est le printemps, c'est la vie, c'est très pétillant, ça nous annonce que du bonheur, le bélier. Eh bien, mes amis, je vous quitte Hein? Et puis, euh, j'espère que vous avez fait une bonne petite vidéo. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de me liker. Mais moi, quoi qu'il en soit, je vous like. Au revoir.